Si on veut voyager à Paris dans trois mois, il faut qu'on fasse les préparatifs, non? Oui, il faut trouver des billets aller-retour abordables. Et on doit décider où rester. Il est important aussi qu'on renouvelle nos passeports. Moi, je dois m'acheter une valise et des vêtements chauds. Moi, je l'ai déjà fait et demain, je vais faire mes valises. Déjà?